Estelle, un grand varenne. Qui es-tu Je suis euh, je vais me définir professionnellement, oui. je suis chercheuse au CNRS, spécialiste d'épigraphie médiévale. Alors, l'épigraphie. Exactement, qu'est-ce que c'est tout, tout le monde en a une idée ou pas C'est rarement précis, c'est toujours un peu vague. Alors, est-ce qu'on peut définir définitivement ce qu'est l'épigraphie J'espère qu'on va laisser une porte ouverte, quand même. L'épigraphie, c'est une discipline. Quand on a partagé les, on va dire la science, on a créé cette discipline pour étudier ce qui relève l'écriture qui n'est pas dans le monde manuscrit, qui sort du monde manuscrit, donc qui n'est pas sur ces matériaux souples que sont le parchemin, le papier, le papyrus, mais sur les matériaux durs, donc la, la pierre, le métal, le verre, le bois, la, mais aussi la céramique, les os, etc. En fait, ça c'est une définition matérielle, mais on pourrait donner une définition fonctionnelle. C'est-à-dire que ce sont les messages que l'on a voulu transmettre au plus grand public dans des espaces monumentaux. C'est une autre manière de définir, ou sur des objets, mais c'est-à-dire que ce sont des messages qui sont destinés à tous. Le projet graphiste s'inscrit donc dans cette discipline de l'épigraphie médiévale. En quoi va-t-il consister Bêtement. Alors ce projet graphiste, il porte euh, sur les inscriptions et les graffitis en alphabet latin de la Méditerranée orientale du 7e au 16e siècle. Je précise en alphabet latin parce que ça veut dire qu'on va pouvoir rencontrer plusieurs langues qui utilisent cet alphabet, donc le latin, mais aussi le français, le français d'outre-mer, l'italien ou d'autres langues vernaculaires qui émergent à ce, ce moment-là. Et le but de, de ce projet, c'est de, de comprendre cette écriture, donc monumentale essentiellement, des latins, donc des gens extérieurs à ce monde méditerranéen, et comprendre comment cette écriture latine s'installe ici, ce qu'elle dit, ce qu'elle dit de ces sociétés, et comment elle entre en contact, en résonance ou parfois en concurrence, avec les autres écritures, en grec, en arabe, en arménien, en hébreu, etc. Comment on est un tel projet Pourquoi pourquoi celui-là en particulier Qu'est-ce qui t'attire dans ce projet Alors d'abord, comment il naît, c'est une intuition par la découverte d'un un vide. une collègue, Cécile Tréfort, qui, qui lui a écrit un article il y a quelques années disant que l'épigraphie de l'Orient, lorient latin est un, est un désert scientifique. En fait, c'est tout simplement oui, le fait de prendre conscience que c'est un sujet qui n'avait pas ou peu été travaillé que la bibliographie était éperpillée, qu'on n'avait aucune vision d'ensemble. Donc ça a été ça l'idée, et de se dire qu'il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait des choses à trouver là, et des choses passionnantes, notamment par cette rencontre de, des Écritures. On parle de, de choses passionnantes. Qu'est-ce qui serait passionnant de découvrir D'abord de, de découvrir de nouvelles inscriptions qui seraient restées inédites. Ça, je pense que ça va être, ça va être le cas, ça, euh, certainement de mieux comprendre comment, comment ces, ces sociétés s'articulent en fait, comment, notamment, on l'a vu ce matin dans la chapelle de Pirga, et puis on le voit dans le royaume latin de Jérusalem, comment souvent latin et byzantin vont euh, artistiquement dialoguer, aller plus loin et penser que ce n'est pas seulement au niveau artistique dans des peintures, dans des représentations, mais aussi à travers l'écriture, par exemple. On peut parler de concurrence culturelle ou de de collaboration, de partage, de partage de savoir-faire, de partage de, de techniques. Je pense qu'il y, y a les deux. Il y a dû y avoir de la concurrence, certainement, mais aussi beaucoup, beaucoup de partage, puisqu'on sait que ce sont des artistes byzantins qui vont, euh, par exemple, travailler euh, à Bougosh, si je prends le, le, le royaume latin de Jérusalem, ou bien ou à Bethléem, alors que c'est une commande latine, mais aussi byzantine, euh, il y a beaucoup de complémentarité, beaucoup de, de, de travail fait ensemble, notamment parce que ce sont des commandes faites par l'empereur le, ou le roi qui répondent à des ambitions politico-religieuses, montrer l'union des églises. Donc il y a, il y a, il on montre cette collaboration aussi artistiquement. C'est donc une sorte de recensement finalement de ces inscriptions. Euh, il y avait déjà une base sur laquelle tu as pu t'appuyer, tu pars de zéro. Non, non, non, bien sûr, on ne on part jamais de zéro. Euh, on, est, on est tout à fait redevable de tout ce que, les, le, notamment le 19e et le 20e siècle, début du 20e siècle, ont fait avant nous, c'est sûr. Et même encore plus avant, parce que très souvent, on pourrait s'arrêter à cette bibliographie-là. Mais même à l'époque moderne, hein, des érudits ont, ont écrit sur leur carnet, ont relevé des pierres tombales. Euh, les, les inscriptions, et puis même, même, en, en revenant, même, même au Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, des pèlerins qui vont à Jérusalem euh, vont, faire, euh, vont retranscrire les inscriptions et vont les indiquer dans leur petit euh, récit de pèlerinage. Euh, mais précisément ici, euh, en Chypre, on est tout à fait redevable du, du travail de Brune Hilde Imaos, qui a euh, recensé tous les, les monuments funéraires dans un livre qui s'appelle Lacrimae Cypriae, Les larmes de Chypre. Alors, ça fait référence à une autre étude qui est parue en 2004. Et donc, c'était un vrai travail de recensement et on, on s'appuie surtout de telles fondations. Et aussi sur beaucoup d'articles euh, qu'il faut, qu faut aller rechercher dans la bibliographie. Plus on gratte, plus on en trouve. Mais euh, vous voyez, ils sont extrêmement éparpillés dans des, dans des revues parfois savantes, des revues plus éditées. Donc, il faut, il faut aller chercher partout. Et, euh, pour avoir une première idée et donc en fait c'est grâce à cette bibliographie qu'en montant le projet j'ai pu évaluer le nombre et c'est une évaluation qui est, qui, est, qui est tout à fait qui est sous-évaluée, c'est à peu près le nombre auquel je suis arrivé 2500 inscriptions en lisant cette bibliographie, j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. Alors, tu n'es pas toute seule pour partir à la recherche de ces inscriptions, tu as constitué une équipe, euh, elle est particulière cette équipe Déjà tout le monde n'est pas épigraphiste. Ouais. Ça c'est un choix. Oui, oui, alors tout à fait. En fait, l'équipe est, est faite de, de, de plusieurs compétences. Et en fait, pourquoi Parce que l'épigraphie, elle est, elle est à la carrefour de, au carrefour de plusieurs disciplines. Il, faudrait, il faut des historiens d'art, il faut des spécialistes de la technique, il faut des, des, des, des philologues. Il faudrait des spécialistes de la liturgie, il faut un peu de tout en fait, pour, pour comprendre ces, ces messages monumentaux. Tu as entendu souvent parler de l'écologie de l'objet. Ces ouais. euh, multi-regards, ces multi-compétences, quand euh, ils observent, ça permet de, de, de, créer, de retrouver l'écologie d'un objet, son contexte, ça, ça donne des informations complémentaires et de le restituer dans, de façon plus large qu'un seul regard épigraphiste qui se. Ouais. Exactement. En fait, l'écologie, c'est une métaphore, hein, mais une métaphore heuristique euh, puissante, parce qu'elle nous permet vraiment de comprendre qu'on est, euh, qu est dans un même environnement. Hein. C'est-à-dire que le message écrit, on ne peut pas le détacher. des peintures qu'on a vues ce matin à la chapelle royale de Pirga, ça n'aurait pas de sens de ne pas regarder les peintures qui sont au-dessus, de, de, à côté, à gauche, à droite, etc. Euh, mais c'est pareil pour une, pour une pierre tombale, même si celles qu'on a vues sont souvent hors contexte. Mais il faut le, la repenser euh, dans le... Dans le dans le sol, dans le dallage d'une église, etc. Voilà. Donc, ces messages justement monumentaux ils sont faits pour un monument dans un contexte qui, et ils éclairent le contexte autant que le contexte les éclaire. Donc ça C'est extrêmement important. Tu, tu as parlé tout à l'heure des Lusignans euh, et de la euh, l'université de Poitiers. Bon. Est-ce que tout ça, ça a, ça, a du, ça a un autre sens quelque part Est-ce <rire> qu'un chercheur a... Il n'y a peut-être pas d'université d'épigraphie à Strasbourg, mais euh, si on est à Chypre, en Chypre aujourd'hui, on parle des Lusignan, on parle de l'université de Poitiers, il y a un lien avec tout ça. Alors oui, Louis, bah, Lusignan est géographiquement placé, euh, localisé au, à 30 km au, au sud de Poitiers. Oui, quand on est Poitevin, euh, ça n'est pas, pas un nom euh, banal, ça n'est pas un nom euh, inconnu plutôt. Mais, évidemment, après... Euh, ça aurait pu être un autre, un autre lieu, mais, mais c est, c est, ça sonne particulièrement aux oreilles des poids de vin, parce qu'on nous ignore. Comment va se, dérouler ça va se déployer le projet Là, c'est la première étape en Chypre, ouais. donc avec toute l'importance que ça revêtait, parce qu'il y a énormément d'inscriptions ici. Voilà. Mais ce n'est que la première étape. Jusqu'où va-t-on <rire> C'est la première étape. Effectivement, le projet a commencé le 1er février 2021. Là, on est en juillet 2021, il va durer jusqu'en janvier 2026 et euh, cette, cette première étape, en fait on va dire les, les trois premières années, ça va être recensement comme tu le disais, euh, enregistrement dans la base de données, la, la base de données va nous permettre en fait, de, de décortiquer tous les aspects de, de l'inscription et de, la, de, la, de, de toutes les, les recenser au même endroit et de montrer cela, enfin, comment dire, de rendre ça public pour tous, pour tous les autres chercheurs, pour qu'on ait le même, le même endroit où travailler, où retrouver toutes les inscriptions. Et euh, le, le troisième aspect, c'est qu'on va euh, ensuite vraiment les étudier, puisque tout, après avoir décortiqué, il faut retrouver, euh, il faut avoir des approches peut-être thématiques, voilà, comprendre la, la sociologie des personnages. La, les aspects techniques, est-ce qu'on a au niveau historique, on va dire diachronique, sur la longue durée, est-ce qu'on voit des évolutions, des changements ou non, etc. On va vraiment essayer de les approcher par tous les biais, par tous les, tous les angles plutôt. Ça pendant les trois premières années. Ensuite, euh, l'idée est, de, comme je le disais, de, de comparer avec les autres écritures. C'est-à-dire, pendant les deux dernières années, c'est une approche d'épigraphie connectée que j'aimerais euh, engager grâce à des collègues qui, se, qui, sont, déjà, qui sont déjà intégrés dans, dans le projet et qui sont tout à fait partants, des spécialistes d'épigraphie byzantine, d'épigraphie arabe, d'épigraphie arménienne, etc. De, de Gez, même, c'est l'écriture éthiopienne. Voilà, on a une quinzaine de spécialistes qui, euh, qui ont accepté d'emblée, euh, avant de savoir que le projet allait marcher, euh, de, voilà, de, de prêter leurs yeux, leur, le, de prêter attention à nos inscriptions et, à, et de nous donner leur regard en nous disant peut-être, tiens ça, oui, effectivement, dans, en épigraphie arménienne, on va le retrouver. Ça, ça va être euh, dans le même site, il y, a les il y a des inscriptions qui sont à peu près identiques, etc. Ou nous dire, non, ça, c'est complètement différent, dans le monde arabe, on ne va pas du tout retrouver ça ou bien euh, bah, euh, cette église, elle était bâtie, une mosquée était bâtie en face de cette église et on a imité telle inscription. Voilà, c'est ce, ce paysage graphique de le, la Méditerranée orientale que j'aimerais recréer grâce à tous ces, grâce à tous ces, ces experts. Plusieurs pays vont alors, être visités alors, peut-être pas toute l'équipe, c'est pas simple euh, de se promener en Méditerranée orientale de nos jour. Comment ça va fonctionner Il y a peut-être des correspondants sur place euh, il y a... — Tu prévois ça. — Tout à fait. Alors il y a 10 pays. Euh, ces dix pays sont la Grèce, la Turquie, la, la Crimée, euh, le, le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël, l'Égypte, Chypre et Israël est le territoire palestinien. Voilà. Donc on arrive à 10. Euh, effectivement, on ne peut pas aller partout. Hein, en France, on a l'interdiction d'aller en Syrie, par exemple. Euh, je n'ai pas trop le droit non plus d'aller dans la bande de Gaza. Donc il, y aura, il va y avoir des pays plus, plus difficiles, euh, mais c'est là où le, le, le fait d'avoir des correspondants à l'étranger va être très important, des chercheurs locaux qui connaissent très bien la documentation, qui vont pouvoir la faire remonter, ou des, parfois des chercheurs français qui sont, qui sont dans, dans, dans ces bases-là et qui, qui ont l'autorisation d'y être, en fait. C'est un projet européen ouais. porté par l'Europe euh... Quelle est leur exigence Quand ils s'engagent sur ce projet-là, qu'est-ce qu'ils réclament en retour ah. D'abord, la, la, la première, je dois dire, la première exigence, si on peut dire ça comme ça, quand on monte le dossier, avant même euh, qu'il soit accepté, en, en tous les cas, c'est une espèce de carte blanche. Finalement, c'est aussi une exigence en soi, euh, c'est de nous dire, ben, à vous de rêver. Voilà. On va vous donner les moyens, mais vous pouvez rêver. C'est la première chose. Euh, ensuite, voilà, le, on doit faire des, des comptes rendus des reportings assez régulièrement, notamment au milieu de projet et aussi des des reportings, enfin, des reportings scientifiques, mais il y aura aussi des, des, des justifications financières, bien sûr, pour tout ce que l'on fait, tout ce qui va être payé dans ce projet doit être justifié. Donc, on, mais on a des, des personnels administratifs qui nous aide beaucoup pour faire tout ça. On peut dire que euh... Tu ne continues pas un travail, tu ouvres un nouveau, un nouveau champ d'études épigraphiques qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. L'idée était bien d'ouvrir de, de, euh, oui, un nouveau champ, euh, enfin, sous-disciplinaire, dans la grande discipline épigraphie, en tous les cas, cette, cette géographie, cette géochronologie méditerranée orientale, Moyen-Âge, n'avait pas été traitée, comme telle, comme un tout. Donc c'est ça, ça l'idée, ouais. c'est d'ouvrir ce, ce champ-là cette époque médiévale, euh, est-ce qu'il y a un personnage, un genre de personne avec qui tu aimerais dialoguer directement plutôt qu'au travers des traces qu'il a laissées sur une pierre, que tu rêverais de croiser, avec qui tu irais boire un, un café euh... ah, C'est difficile ça. Ah, bon, et, évidemment, travaillant sur le royaume latin de Jérusalem, il y a une reine très connue aux, aux, à laquelle on attribue beaucoup de, de, de, de, de pas de création artistique mais qui a aidé beaucoup d'artistes, qui a développé les liens avec le monde byzantin, c'est ça la reine Mélisande. Alors évidemment oui, voilà. Prendre un café avec Mélisande, pour qu'elle m'explique tout ce qu'elle a fait, pourquoi, comment, ça m'intéresserait beaucoup. Le premier jour, euh, au pied de la porte, je sais plus comment ça s'appelle à Nicosie, tu as dit à, à Eva. Euh, Fais des photos artistiques comme voilà. tu sens. Tu peux expliquer euh, voilà. pourquoi tu lui as dit de faire une photo artistique et comment tu distingues euh, la, la photo euh, scientifique de la photo artistique. Alors si je lui ai demandé cela, c'est parce que je connais le travail d'Eva et j'ai vu justement ce elle a, comment elle pouvait, euh, pour la, son livre, le, le livre qu'elle a participé sur la, la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, comment elle pouvait... Euh, transcendait artistiquement là, une commande qu'on lui avait donnée sur, euh, des, sur toute l'architecture de cette cathédrale. Ah, ouais, Ce n'est ouais. pas forcément euh, évident. Ouais, et euh, Son positionnement, le, l accent l accent le jeu de lumière, elle, ont rendu ces photos euh, oui, ils rendu une touche artistique, mais très, extrêmement forte. Enfin, c est, c est pas, moi, je ne prendrais pas ces photos-là. Je ne saurais pas faire. Je, je, je, je pas... Euh, vous voyez, la petite touche quoi qui, qui change tout. Et euh, donc, c'est ça. Parce que, ce que je voulais qu'elle qu fasse, c'est pas seulement avoir nos, nos inscriptions, comme euh, on prend toujours le, le, le même plan, euh, mais peut-être trouver l'angle l'angle d'approche un peu différent et finalement pour rejoindre tout simplement la la même quête qu'on a dans la recherche c est, c est, on déplace un peu le curseur et ça nous fait voir d'autres choses bah, c'est la même chose pour, pour, pour, pour la photographie je pense. C'est un long travail euh, ce projet graphiste qui va demander beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup d'investissement intellectuel, émotionnel, physique, corporel et euh, notre monde contemporain continue son chemin en même temps et continue certainement à creuser la distance entre l'époque du Moyen-Âge, le travail de recherche. Comment tu t'arranges comment tu avec cette espèce d'antagonisme Parce qu'à vrai dire, bon, peu de gens sont intéressés par, par ces choses-là, mais qu -ce qui comment tu t'arranges avec ça le, le, en fait, ça, tu résumes bien notre travail de, de chercheur, et peut-être l'aspect un peu pas schizophrène, mais euh, en tous les cas, on, on travaille dans un monde qui ne parle plus, enfin, pour, pour le Moyen-Âge, qui ne parle plus au monde contemporain. Euh, notre but, c'est justement de le comprendre, nous, et de le faire comprendre. Donc, c'est... Euh, euh, moi, j'ai un vrai... Je pense que la médiation est extrêmement importante, c'est-à-dire que notre recherche elle ne doit pas rester pour nous, en tant que, dans notre petit groupe des chercheurs, comme une, comme une niche, non, on doit vraiment la restituer au public, au grand public, euh, parce que ce, ce, ce, ce passé, il nous dit quelque chose du présent, il nous permet de comprendre ce présent, et en fait, tout ce que l'on fait aussi au présent, on, re, on regarde notre passé à travers ce prisme-là, donc il faut en être, en être conscient, ce sont des jeux d'aller-retour. Et euh, ça me paraît extrêmement important de, de, de, de, de, de transmettre ça au, au grand public et à tous, à tous. Quelque chose à rajouter ben le, Que l'aventure continue aussi bien qu'elle a commencé.